Mais madame, où est le monsieur J'ai d'autres patients à recevoir. Je vais, vais l'appeler. D'accord, merci. Allô A Allô, oui, tu es où L'argent que je t'ai remis en venant, c'est pour rentrer au village. A raccroché..! Mais qu'est-ce qui se passe..? Il a dit qu'il ne revient plus ici et que je rentre au village..! Pardonnez-moi madame..! Qui est-il pour vous..? Mon mari..! Votre mari..? Un mari traite sa femme comme ça..? Allo Maja..! Maja, ton fils m'a abandonné à l'hôpital. Il a dit que je rentre au village et je ne connais pas la route pour rentrer à la maison. Pardon, viens me chercher. Ne pleure plus, ne pleure plus, calme-toi, ça va aller. Laisse-moi. C'est toi qui es venu me chercher chez nous au village, me nourrissant d'espoir que j'allais trouver le mari. rentre au nous, me rentre au genou. À l'homme Dieu, à l'homme Dieu. Gataknéa là, descendez, tchang l'homme Dieu. Mais t'as même le Dieu, mais il ne me veut pas. Moi, je rentre au nous, il ne veut pas te trouver, mais je ne me touche pas, laisse-moi. Laisse-moi. En plus, même si c'est la saison des semences, c'est ça de tout perdre. Tout ça à cause de toi, parce que tu as dit que tu voulais me donner le mari. Et moi, comme une tourbabie, je suis aussi venue comme ça là. Je veux rentrer que tu veux méchant. Les méchants ne peuvent pas me décevoir. On sont venus me mettre dans la plume pour faire le vent du village.